Les pieds, largeur de hanche. Transvaser le poids du corps sur la jambe extérieure. Et quand vous êtes bien prête, vous soulevez la jambe. Le pied, jambe tendue, sans basculer en arrière. Alors, Evelyne, un tout petit peu votre buste en avant. Voilà, quitte à moins lever la jambe. Les bras relâchés le long du corps.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 il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté donc prenez votre temps d'abord par rapport à la sensation de l'équilibre de transvaser le poids du corps sur votre jambe d'appui vous avez vraiment des racines qui partent de votre voûte plantaire de sentir que votre dos il n'est pas trop en arrière le regard loin devant le menton légèrement on peut rentrer mais pas trop